Je suis Morgane, j'ai 26 ans et je suis gestionnaire en finance. Oui, alors au travail, c'est sûr que mes collègues ne se rendent pas forcément compte de tout ce que je peux mettre en place discrètement. Euh, donc, mes, mes écrans, par exemple, sont, sont au plus bas au niveau de la luminosité. Euh, c'est des petites choses comme ça, mais, mais essentielles pour nous. Euh, bon, euh, moi j'ai des lunettes euh, spécifiques, euh, donc je les mets, on va dire, quotidiennement. Donc euh, mes collègues sont au courant, mais ne voient pas forcément quand forcément une crise est beaucoup plus importante. Euh, bon après j'ai toujours mes médicaments euh, dans ma poche que que je peux prendre discrètement euh, quand vraiment ça tourne mal. Euh, après c'est des, des petites choses que je mets en place. J'évite de, de rester trop près euh, d'une d'une fenêtre pour pas que la luminosité soit soit importante. Les néons euh, dans le bureau euh, qui sont très compliqués pour moi. Euh, je fais attention aux odeurs forcément, hein, parce que le matin, les, les parfums sont très frais. Ça peut être très agréable pour certains, mais très très désagréable pour d'autres. Euh, voilà, c'est des petites choses, quand, quand on va à la machine à café, euh, moi je fais attention. J'ai des escaliers à prendre, donc euh, je vais doucement, je respire bien entre chaque marche. Euh, et je vais surtout pas en post-clop. Des aménagements dans mon, sur mon lieu de travail, j'ai pris contact avec la MDPH. Et mon entreprise a tout de suite, tout de suite voulu me prendre rendez-vous avec la médecine du travail. Et on a mis en place certains petits aménagements. Donc, j'ai des écrans anti reflets anti-sentiment. Euh, j'ai un fauteuil, on va dire, un peu plus confortable que les autres. Euh, j'ai un, un porte document qui permet de ne pas trop pencher la nuque. Euh, j'ai aussi des, des lunettes qui, qui permettent de moins graisser les yeux face au, au néon. Euh, voilà, C'est des petits aménagements, mais, euh, mais ça aide quand même un petit peu au quotidien. Bon, la, la vie de couple est clairement impactée. Euh, heureusement pour, pour notre couple, ça se passe plutôt bien. Mais dès le début, j'ai bien expliqué euh, comment se passaient mes crises, euh, qu'est-ce qu qui pouvait être, on va dire, le pire. Euh, donc il a très bien compris et, et s'adapte, on va dire, aux crises. Il sait être euh, euh, on va dire calme, euh, pas faire de bruit, et quand je vais vraiment pas bien, il sait quoi faire, il sait, on va dire, s'occuper de moi. Mais c'est vrai que ça impacte forcément la vie de couple, puisque les activités autour euh, euh, peuvent être chamboulées en cinq minutes, euh, un, un, une soirée peut être annulée, euh, voilà. Mais, mais mon conjoint me connaît et arrive à gérer euh, mes crises avec moi, on va dire. J'ai forcément mis plein de mécanismes en place, mais ça, ça, on va dire, c'est vraiment, c'est pas forcément qu'une soirée, c'est au quotidien. Euh, j'ai toujours des lunettes de soleil ou j'ai des lumières qui vont empêcher que la lumière soit trop forte. J'ai toujours ça avec moi, j'ai toujours mes médicaments, j'ai toujours ma petite menthe poivrée. J'ai voilà, pas mal de petites choses qui font que qu'au quotidien je fais attention. Quand je conduis, j'ai toujours des lunettes de soleil, sinon c'est pas possible. Euh, je ne pars jamais à la plage sans un chapeau euh, voilà c'est plein de choses on prend l'habitude de le faire mais, euh, mais c'est très important pour nous et c'est vrai qu'une une activité ou un événement qui pourrait être banal ou agréable pour certains euh, nous c'est beaucoup de questions dans nos têtes et on ne fonce pas comme ça euh, euh, vers l'activité on, on va réfléchir avant au bruit, à la lumière, aux odeurs euh, tout ce qui pourrait euh, déclencher ou aggraver une crise. Donc, merci de m'avoir écouté et surtout, faites attention aux migraines autour de vous.